Mali. Bonjour Bamako, je nomme Madame Bientalalia Koulibaly réceptionniste à l'Univers Télécom, il vient d'apparaître un nouvel espoir pour la technologie de maintenance et du GSM appelé l'Univers Télécom à à A.C.I. de Bamako. Nous évoluons dans le domaine de la réparation et de la reprogrammation des téléphones portables Android, Apple, installation du système d'exploitation de toutes les versions Windows. Nos activités se diversifient vers le marketing, la promotion et la publicité des articles et produits en ligne sur Internet. Merci Madame Viental Alia et bonjour tout le monde. Je me nomme Lamine Bagayoko alias Papa réceptionniste de l'Univers Télécom. Nous vous informons que notre porte est ouverte chaque jour de 9h à 18h, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. J'aimerais vous parler de nos règles et procédures. À cet effet, dès votre arrivée à l'Univers Télécom, vous êtes soumis au questionnaire lié au problème de l'appareil que vous nous apportez pour réparation. Nous ne vous donnons pas de garantie pour le changement des vitres d'Android ou Apple. Car les écrans peuvent se casser pendant l'opération au cas où ça arrive vous demanderez le prix d'un nouvel écran. Heureux d'être avec vous ce matin, nos services se présentent comme suite la reprogrammation ou flashage du firmware de téléphone Android, Apple et téléphone avec touche. La suppression du compte iCloud, du compte Google, le déblocage réseau et bien d'autres etc., etc. etc. la liée à vous. Papa. Merci papa la réparation du téléphone émane d'une technicité plus complexe à savoir la résurrection de la carte mère Android et Apple à partir de la désintoxydation et les pièces de rechange. A cet effet, je vous présente le supermarket de l'univers télécom notamment les articles et accessoires sont en vente au prix abordable.